J'aime ça, car elle semble plus épanouie que jamais. Elle fait, elle fait le bien, mais monsieur le procureur, aujourd'hui, nous avons à la barre Claire Bailly. Merci, madame la juge. La juge, madame la juge, madame la juge, euh, oui, voilà, aujourd'hui, voilà. je suis juge, donc madame la juge. Voilà, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que d'ici quelques instants, ils pourront, rap ils pourront appeler, pardon, au 0. Au 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre Claire Bailly. Et vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci Madame euh, la Juge. Euh, bonjour euh, Madame Claire Bailly. Euh, euh, oui, on va, on va, on va l'aider dans le micro. Euh, Est-ce que le micro... Voilà. C'est bon Oh, oui, on va ouvrir son micro parce que je pense que. Allez-y. Bonjour Monsieur le Procureur. Voilà, c'est mieux. Merci <rire> beaucoup. Euh, on, on, est, on, on est. Madame, vous allez peut-être passer au serment avant oui, que je. Juste avant, je, voilà. voilà. Je ouais. vous demanderai de lever la main droite et de hey. jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité, s'il vous plaît. Je le jure. Voilà. Très bien. Monsieur ouais. le procureur, on peut commencer. D'accord. Elle a dit que je le jure. On dit chrétien pas, non Normalement qu Que je ne pas bon, Normalement, qu que Dieu dit la vérité Oui, c'est ça D'accord, donc on, on sait qu'on que la vérité Rien Alors, que la vérité euh, voilà, euh, Claire Clébahi, c'est ma maman hein? hum. Mais je me retrouve aujourd'hui dans le rôle du procureur C'est ça donc, Je dois l'accuser On va parler déjà du passé du présent Madame la, la juge, on a deux chefs d'accusation Très le bien passé. Donc ceux qui vont appeler ils vont, On va parler du passé, on va parler du présent parce que le passé nous permet de forger le présent. Euh, on sait que je, je me permets de te tutoyer. On, on te rapatrie en 2005. Euh, déjà, moi, je sais savoir ce que tu peux expliquer à la cour. Pourquoi on t'a rapatrié Un coup comme ça, on t'a rapatrié. Pourquoi Pourquoi on <rire> t'a rapatrié Et, et, et comment est-ce que tu as vécu cette difficulté-là que tu as subi? Bon, je sais pas si c'est bon de ressasser euh, le passé on va dire, c'est pas trop qu'au de vue c'est qui s'est passé. et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi en Europe qui, ont, qui, ont, qui vivent cette même situation-là. Et mm -hmm. le fait d'en parler, je vais lui donner des détails, ça va réveiller pas mal de choses. Donc, un, peu, un peu nous expliquer les, les, les circonstances. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. bah, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Puisque j'avais des papiers, donc si je commence à rentrer dedans, ça va fait bizarre. C'est pour ça que pas je bon dis ça. C est, c est, oui, ah, parce bon? qu'il que y a d'autres personnes qui sont en Europe aussi qui se cherchent. Qui se cherchent. Voilà, ah. donc le fait de, de, de dénoncer ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça, si je rentre vraiment dans les détails, Ça appels. peut couper les. Ça peut, voilà. Mm -hmm, je comprends. Il y a beaucoup de choses, il faut, voilà, faut, faut donc, faire attention. Et cette personne qui, qui m'a livré à la police, bah, elle savait ce que j'avais fait et tout ça. Et puis, ah, donc il y a quelqu'un qui t'a dénoncé à la police. <rire> c'est ça. Ah, donc les Africains là-bas, c'est ce qu'ils font. <rire> Mais toi, tu as tu es Mais Moi, je dis que c'était la volonté de Dieu. De, de revenir ici je, Au jour d'aujourd'hui, oui, je comprends ça. Ah, bah c'est parce, parce qu'avant, que... tu ne comprenais pas. Hein. Non, quand non, tu es revenu, c'est euh, là que tu rentrais dans la musique. Exactement. Quand je suis, suis revenu, je faisais tout, tout mon possible pour retourner. Parce que j'avais ma mère qui est tombée malade. Quand, elle, quand on m'a rapatrié, mmh. vraiment, ça elle a pris un coup. Et du coup, elle, avait un problème de, elle a eu un problème de cœur, mais mmh. aggravé. Mmh. Du, il fallait un peacemaker. Et malheureusement, je n'avais pas ces moyens-là. C'est comme ça, elle m'a dit de me mettre à la musique parce que... Je sortais beaucoup, je, je veillais, mais j'aimais beaucoup danser. Ah oui. <rire> à cause de la danse, même dans les maquis, on peut nous offrir à boire et tout ça. Mais moi, je ne vois pas et mes amis boire, mais c'est moi, ils dansent son nez, c'est moi, ils buent toute, toute ah, la boisson. Ah, quand toi, tu danses, ils prennent boisson. Et, et boivent, voilà. Ah, ah. On nous donne à boire, on nous donne. Même quand Boba Rabba est sorti dans le temps, mm -hmm. et moi ici, Boba Rafitini, on dit, on dit Boba Rabba, mais c'est moi, je dansais mieux. Que les femmes même avaient bobaraba voilà donc du coup mm -hmm. quand maman m'a dit ah mais tu sais mieux danser parce que je regardais j'aimais beaucoup ma petite dollar en tout cas ah, je tu... faisais plusieurs euros et tout puisque l'euro donc Nutella. quand elle arrive moi je coupe pour venir regarder on me dit mais un filet dit chanter chante pour elle t'en passait m'a dit de chanter pour Power. moi il sait pas chanter dis, mais la fille que tu regardes là elle chante pas beaucoup que tu vois les DJ aussi pour chanter pour toi pour pouvoir mieux danser et tout mm -hmm. ça et mm -hmm. puis retourner avoir un visa retourner en Europe et c'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Mais donc c'était ta maman qui voulait que tu retournes en Europe. Oui, parce qu'elle ne que... voulait pas que tu restes ici. Non, parce qu'on m'a rapatriée et on n'avait plus rien. Mm -hmm. Et plus justement, je m'occupais quand même euh, tant sans peu de ma famille. Là-bas, tu étais vigile Non, là-bas, je n'étais pas vigile, mais j'étais euh, secrétaire de Secrétaire de... De... de bois de, bois de gardiennage. Oui. Mmh. <rire> ah, bah, parce que on de... Donc ouais. du coup, euh, c'est ce qui s'est passé et je me suis vraiment mise à la musique. Voilà comment ça s'est passé Donc c'était pour, tu l'intention de repartir et, et je savais pas que ça allait exploser Et, et la musique t'a souri voilà. La, la musique t'a souri, tu as fait sortir De nombreux concepts On veut dire, parmi tous tes concepts que tu as fait sortir euh, Quel est le concept euh, Oui Oui madame le Oui, excusez-moi, ouais. on va être obligé de faire une courte pause Mais vraiment une très courte pause On revient tout de suite D'accord Lidway assure ta Saint-Valentin sur Trace FM. Jusqu'au 24 février, Lidway Assurance te donne la chance de gagner des bons d'achat de 25, 50 et 100 000 francs en direct dans ton émission Trace City. Des heures composent le 27 225 08 200, 27 225 08 200. Rejoins Idia Fofana, fais ta déclaration d'amour à Lidway et à toi les cadeaux Leadway assure ta Saint-Valentin dans Trace City jusqu'au 24 février sur Trace FM, premier sur les hits. Leadway Assurance Ça fait quoi d'utiliser l'appli Orange Monnaie pour gérer son argent Comme Youssouf Deep, transfère, paye et recharge facilement avec l'appli Orange Monnaie le code pour télécharger l'application max ta confiance du soleil du sable la plage envie d'une nouvelle boisson pour vous évader découvrez booster banana mama un magnifique cocktail aromatisé à la banane et au coco pour une explosion de saveur. Booster Banana Mama est disponible en bouteille 33cl au prix de vente conseillé de 400 francs seulement dans vos points de vente habituels. Boostez vos sensations avec Booster Banana Mama. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Qualité solibra. Trace Affair. Trace Rap Avenue. Mercredi 22h-23h, le meilleur du rapivoire s'installe sur le trône Trace. Les gros sons qui font bouger le game sont dans Rap Avenue. Flow, rime, texte, freestyle Les talents d'ici s'expriment Une heure de pur rap Made in Côte d'Ivoire Sans aucune interruption Bienvenue sur L'avenue strictement réservée au rap Ivoire Rap Avenue, mercredi 22h-23h sur TAP Sur Ta Radio. Trace FM, premier sur le rap Ivoire Trace FM, premier sur les hits Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien révisé tout ce qu'on a vu hier. Alors, qui peut me dire c'est quoi le théorème de Pythagore Moi madame. Oui, madame. Oui, madame, moi madame, moi madame, moi Profitez bien de vos cours, mais attention, la Covid-19 circule toujours. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les mesures barrières. Tous engagés contre le coronavirus, soyons disciplinés. Mais... Star passe à la barre dans Accusez levez-vous. Accusez-levez-vous jusqu'à midi en direct sur TraceFM. Premier sur les Hits. Accusez-levez-vous sur TraceFM. élevez-vous sur Trace FM. Vous êtes de retour dans le procès de Claire Bailly. J'en profite pour euh, vous rappeler que vous pouvez téléphoner au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour l'accuser ou la défendre. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci ma, Madame le juge. Euh, donc euh, on était en train de parler des concepts que tu as, tu as fait. Est-ce que juste avant ça vous voulez qu'on prenne un appel ah ben tu, Il tu, est déjà parti allez. Voilà on parlait des concepts J'ai dit parmi ces concepts que tu as, tu as fait dit, Quel est le concept qui t'a Peut-être le plus marqué Dans lequel concepts Quand j'étais dans le... Dans rouper des Calais Oui on parle là de, de, de ton passé <rire> hein. le, le concept qui le m'a le, plus marqué C'est C'est vrai que bon, tu nous a lancé C'est mm -hmm. vas-y tu veux parler de moi Vas-y Voilà ça c'est le concept qui Ouais, ça, Là, ça, voilà. Pourquoi parce ça t'a que... marqué Parce que ça a beaucoup marché ou bien c'est parce que tu, tu envoyais un message Non, j'ai envoyé un message. Non seulement euh, c'est vrai que ça, ça a beaucoup marché comme tous les autres d'ailleurs. Le hein, mm -hmm. euh, Barafitini tient ça et tout ça, mais vas-y, ça, ça regroupe tout. Parce que Claire Bailly, c'est toujours euh, moi a dit, toi a dit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma vie. Euh, c'est ça. Et même aujourd'hui, ici dans le Seigneur, ça n'arrête pas On va y revenir. Et le sait, tu as définitivement tourné le dos coupé-décalé après le décès de ton frère Didier Arafat. Mais avant ça, tu prenais ton team de buzz là. Ton tine de buzz, buzz là, tu prenais. C'est-à-dire que quand on fait buzz là, toujours ton nom était dedans. Oui. tantôt on te prêtait des relations avec des footballeurs, tantôt on te disait en parlant avec telle ou telle personne. Bon, bah maintenant que tu es consacré à Dieu, que c'est le passé, tu peux nous dire la vérité sur certaines choses. Et sans que ça ne, ça ne fasse quoi que ce soit. Oui, mais quelle vérité On a dit que tu souhaitais avec Mas Gadel. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux Oh... Franchement, comme tu l'as dit, tu viens de le dire, je suis converti. Et... Oui, mais tu peux, tu peux nous dire quand même, parce que le ça passé, c'est fini. C'est fini, on ne parle dans plus, ça on avance. Non, je vais dire, c'est à rigueur. Non, je vais dire, c'est quelqu'un que avec qui j'étais très, très, très proche, mais bon. Très proche comment, Claire, hein? Tu es, es dans le Seigneur, hein <rire> Tu dois dire <rire> la vérité. Oh, en fait, c'est des choses qui sont pas vraiment utiles. C'est pas utile oh. Mais il oh. y a eu peut-être quelque chose, ça, même si c'est n'est pas abouti. Ça, nous, on a vu dans Abidjan, hein? Ça, au moins tu peux te dire ça, c'est le passé, Clébahi. Oui, c'est le passé, c'est vrai. Tu n'as pas eu dis... peur de dire que tu as fait fétiche. Je pense que c'est pas ça qu'on va te condamner pour ça. Oui, mais la dernière fois, j'ai eu même à dire par rapport à Didier Arafat, je dis que malgré tout ce qui se disait, il n'y a eu, jamais eu de rapport. Oui, mais pour la Rafa, tu dis que oui c'était ton frère, mais je parle pas des masques. Oui, moi aussi, on n'est pas allé plus loin que ça. Mais il y avait quelque chose, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Oui, on était beaucoup proches, mais je euh, ne pas. Proche, vous êtes flirté un peu. Il <rire> oh. y a eu bisous, il n'y a pas eu Est-ce qu'il y a, -ce -ce que y a ce que eu C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous êtes des enfants Non, on n'est pas des enfants. C'est pas mon frère, c'est pas mon cousin. Ah, Quand on dit que ah, quelqu'un, ah, a été très proche. Ah, non, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il y avait ça. eu des rapprochements, mais ça n'a pas. Passer l'étape voilà. de relation, de flirt de on de, n'est pas, pas passé sur le, sur le billard, ouais. c'est ça que ça veut dire. <rire> c'est hein? dit comme ça, oui, monsieur le procureur, comme ça D'accord, les, les, les gens ont parlé aussi d'Aristide de, de, Bancé, mais je ne sais pas lui pourquoi on met son nom dans la fête de, de, oh oui, des ben chanteuses. Oui, bon, c'est normal parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, il euh, n'y a pas que lui, hein. Bancé, euh, lui... Et très proche des, des artistes Surtout moi et Kanté Faro Oui, oui Voilà. Mmh. Et moi de toute façon, moi Claire Bailly Quand je me promène avec un homme, tout de suite on me connaît une relation Vous l'avez bien remarqué C'est vrai voilà Et ben, selon toi, pourquoi Je sais pas, peut-être je ressemble à ça Non, non, peut-être peut peut aussi quand vous vous promenez vous Vous êtes un peu trop collé, peut-être c'est ça Non, je pense pas non, c'est pas ça Non, je pense pas. D'accord. Donc, euh, on parlait même de fétiches tout à l'heure. Dans mm -hmm. votre milieu, là, tu as même confirmé. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des collègues que tu connais ou que tu as connus qui mm -hmm. pratiquaient ou prat... qui pratiquent toujours le fétichisme je... On n'a pas dit le nom, hein oh, Oui, on n'a pas dit le nom, mais oui, qui le font. Qui le font? Je ne je sais pas s'ils le font maintenant, vu Et... tout ce qui se passe depuis le départ d'Arnaf. Dans le couple décalé, hein ah, Oui. Et il y en a hein, qui même, tu es parti chez les féticheurs ou bien... Non, bizarrement, comme je l'ai toujours dit, avant de rentrer dans la musique, j'arrêtais le fétiche. Parce que moi, je le faisais vraiment. Et la maman que j'ai croisée, oui, elle m'a dit... Avant d'arriver dans la musique. Oui, okay. Alors, elle s'appelle... Pour, pour moi qui ne connais pas tout ça, est-ce que vous pouvez me dire en, en quoi ça consiste Quoi, que... fétiche Oui, fétiche. Tu vas chez le <coughs> marabout. <coughs> Caprice, bon, tu fais, Bon, ok. Tu vas consulter quelqu'un, tu vas chez Gandhi là il est fort. Il peut regarder ton avenir, il peut te donner... Euh, comme on appelle ça une pommade, quelque chose pour pouvoir briller, ou bien pour pouvoir plein les trucs comme ça. Ou bien pour pouvoir... voilà euh, Par exemple, basser un homme, basser un homme, cest à et tout ça. C'est ça, c'était son appel, les fétiche. Il bah, y a d'autres mecs qui arrivent jusqu'à les tuer. Alors, je, demande, je demandais à notre, à notre régie de regarder sur le direct. Maman Claire Bailly, c'est ton... C'est pas, pas ton Facebook. Non. C'est à un certain moment bailly qui est en train de mettre son contact. Mm. Je vais à la régie de bloquer cette personne, oui. s'il vous plaît. Ah, vraiment, Dieu euh, a fait que tu en parlé. Je ne sais même pas comment je vais parler de ça. Mm. Mais à la fin, j'espère que vous allez me donner juste deux minutes pour vraiment as, interpeller, deux minutes. interpeller les gens. Parce vous que pouvez le faire maintenant. J'ai tellement voulez. mal au cœur. Ils, ils le font avec tous les stars. Hein. Mais avec moi, c'est grave. Les gens en acte. Du coup, j'ai une fondation. Je peux même pas faire une vidéo. On dit, ah, je suis en train de partir, par exemple, à Wacké donc pour tous ceux qui veulent participer, donner l'huile, des trucs comme ça, les habits, les... je ne peux plus le faire parce que quand je finis, ils prennent cette partie de la vidéo-là, et puis ils commencent à balancer aux gens, ils prennent le numéro comme ça au hasard des gens, et puis font comme si c'est moi, quand ils disent, ah, là vas-y, c'est toi, faut te montrer en vidéo. Ils coupent cette petite partie-là, et puis ils montrent aux gens que, voilà, genre, je demande de l'aide. Et du coup, les, les pauvres personnes qui ne sont pas, d'autres ne sont pas les loin à l'école, les gens sont dans le problème, et ils tombent dedans. Ils me disent que non, je vais aider, je vais donner le commerce, 400 000, 600 000. Mais j'ai tout cet argent-là. Et puis moi, il n'ai pas encore ma maison pour dormir dedans. Je loue maison. Donc vraiment, pitié, ne tombez pas dedans. Parce que un, je ne cause même pas sur Facebook. Je ne sais même pas comment on fait par le Cinebox. Ah, ouais. D'accord, donc, donc vous c'est clair, ce n'est pas elle. Ce n'est pas moi. Et ma seule page que j'ai, elle, elle est certifiée. Mmh. S'il vous plaît, quelle que soit la page qui va venir, elle est certifiée. Et même la, la page de la fondation Je vais tout faire pour pouvoir la certifier Ça fait que je ne suis même plus là-bas je, je ne cause pas, je ne fais rien du tout puis, ils n'ont ça... pas honte, ils viennent mm -hmm. dans les Oui, dans on les dirait c'est ce Donc euh, c'est bon, c'est bloqué, on a, on a réglé voilà. ça Et Donc c'est vrai, on, on parlait de... Tu as compris maintenant fétiche là Oui, j'ai compris, as compris. Ça. <rire> Voilà, c'est de ça qu'on parlait euh, Donc il y a des gens qui sont toujours à l'époque, je me rappelle, tu avais révélé L'affaire Portiporta À l'époque, parce que elle était dans une relation où elle a quitté parce qu'il y a une histoire de potipota. Des années après, on a vu le Dubai Gates et on lui Ça a donné, donné raison. Mm. Euh, J'ai dit, tu as eu raison trop tôt, on dirait. Ah. Parce que les gens, les gens, sûrement, ont on, traité on de tous les noms. Yeah. Ils ont dit que non, c'est pas tu as fini de bouffer l'un du monsieur. Que non, tu non, non, pas, non, non, c'est pas si tu as, as attrapé. Tu, tu, tu Il, te, te, as attrapé, tu le trompes. Tu as chassé, tu le Voilà. Mm -hmm. Et toi, tu racontes n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Franchement, c'était très très difficile. J'ai failli même quitter la côte d'Ivoire pour ça, parce que, ah bon oui, c'est-à-dire fuir, abandonner tout et tout ça. Et vraiment, il y a une autorité de ce pays qui a dit non. C'est parce que tu es une star et que ce monsieur-là, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ev. Aujourd'hui, c'est à cause de toi qu'on le connaît. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, tu le laisses. Les gens même qui parlent de toi dans le foyer, dans sa brune là-bas, d'autres, mais on les a chassés. Toi, c'est parce que tu es connu que pour toi a pris. Donc, prends ça comme ça. Tu es une star. Faut te relever et il avance. Là, il a sorti le son que soit, les ont dit avancer, avancer. Ah, avancer, avancer. C'était à cause de ça. <rire> Après ça, je suis... Et j'ai compris par là que les Ivoiriens, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais quand tu, tu mets ton talent devant, ça parle pour toi. Et oui. le Seigneur, s'il veut bénir, il le bénit. Et j'ai vu que ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait, c'est Dieu. Et quel que soit ce qui peut t'arriver, si tu es né pour briller, tu brilles, tu brilles, quoi. Parce que dans cette voilà. histoire, on a cité beaucoup de noms, l'affaire hein, de Potipota. Mmh. Il, y a des, il y a des gens qui ont eu peur quand c'est sorti, on a parlé mmh. d'influenceuse, tout ça. Mais je me rappelle, pour ceux qui ne savent pas à l'époque de Claire Bailly, elle avait dit que, euh, vous savez, l'affaire de Potipota, <rire> son, son homme d'avant, il voulait faire du Potipota sur elle, elle, a l'a refusé. Ah. Oui, voilà, c'est ça. Non, ah, je ne suis pas au courant de l'histoire. Euh, je... <rire> madame le juge, je vous dis que vous êtes là, vous avez un dossier, je madame découvre. le juge. Je vous avez, je vous, vous avez un dossier, vous <rire> n'avez pas les télé. Comment vous allez <rire> condamner mon normal. accusé je voilà, écoute, le J'écoute attentivement. Voilà le juge. Donc donc c'était pour ça que nous on posait la question parce que on s'est dit que quand c'est arrivé, tu vraiment tu pouvais confirmer pour dire que c'est des pratiques qui existaient. Bien sûr. Parce que les gens pensaient que c'était faux. C'était faux et euh, le temps le, le, le temps de Dieu n'est pas le temps des humains n'est pas celui de Dieu. Et c'était le temps que tout le monde sache que c'était la vérité. Mais toi quand ils t'ont proposé, c'est proposé beaucoup d'argent, dedans? eux on les propose avec beaucoup d'argent. Est-ce que toi ils t'ont proposé beaucoup d'argent? Non. Moi j'étais dans le foyer. Oui, mais est-ce qu'ils t'ont proposé beaucoup d'argent? Non. En ce moment les en, en ce moment là, non. En ce moment il y avait la, il y avait en, en France, ils m'avaient la ame, et c'est là qu'il a. Ah, quand même hein? <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> quand même. Oui mais bon. C'est beaucoup hein? Ah, <rire> ah, c'est une voiture, voilà. Donc, euh, madame le juge, oui. est-ce que vous avez des avocats qui veulent intervenir Ou bien Alors je, je pense peux partir à mon. Je pense que je vais euh, redonner le numéro de téléphone. Mon deuxième chef d'accusation. Voilà. Donc, vous pouvez appeler au 27 225 08 227 225 08 200 pour accuser ou défendre Claire Bailly. Voilà. On, a déjà, voilà. on a déjà des appels tout de suite. Allô, oui, bonjour. Allô Bonjour Bonjour. Vous vous appelez comment Bonne Maître Neymar, vous appelez d'où euh, De Youpougon. De vous appelez pour défendre ou pour accuser Certainement pour défendre. Allez-y, on vous écoute. <rire> Là, je n'aime pas ça. Comment on vous non, écoute, Je n'aime pas, pas les écoute. gens qui viennent défendre. Oui, allez-y. <rire> non, mais il n'y a, a rien à... à, à a sa carrière, personnellement. Moi, je suis juste content de l'attendre à nouveau. Ah, parce que c'est ce que j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé dans la musique. Pendant euh, sa carrière, je dirais. C'est juste. Il n'y a rien à, à la reprocher. Moi, je pense qu'elle a décidé de changer de vie. Elle, dans son propre bien, en fait. C'est ça, elle est dans sa nouvelle vie. Là. Je pense que quelqu'un, son avis, a donné dedans temps. Du coup, les gens sont doivent accepter qu'elle qu ait changé de vie, qu'elle qu ait décidé de. Quand tu recherches de nouveau. Mais, mais, mais, mais nous, nous, nous, nous, les petits bobards, petites ça nous manque <coughs> Parce que moi j'ai mal quand je vois la coupe de Calais Je ne vois pas de capitaine dans la coupe de Calais Alors qu'elle était la capitaine Et ses coups de était étaient très bien On se calme monsieur le procureur vous toujours une petite anecdote Je ne sais pas si va se rappeler Il y avait un match de gala à Diano Où elle a été invitée Il y avait beaucoup de pros qui sont venus jouer en tout cas Et pas citer leur nom mais bon. Elle se agent de la force. Elle a commencé morceau tient ça et dans la mode. Oh, elle a fait le sang est vient à chaque côté des quatre tribus. Elle tient ça un peu et tout. Il y a un côté où on était là. Elle a tellement crié, tient tout le monde veut prendre ce qu'on nous a mais aussi elle est tombée si nous tout là. Les muscles sont tombé à éclater là. Ça a été la belle. Ça En donc depuis ce jour-là, il était ici. Il est mon petit. que moi il m'a là, Ah, ouais. <rire> ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ok, merci. Quand je vois, quand je me jour mon petit, Je il me donc là, il dit à donc en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a mis dans la musique. Mais cool. on est obligé de le laisser passer parce que c'est sa vie aussi. Pas Merci beaucoup, merci, maître. Que Dieu te bénisse. 27 225 08 200. Allo, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Comment vous appelez-vous oui, c'est Monsieur Roger. Monsieur Roger, maître Roger, vous nous appelez d'où Je vous appelle de Avengourou. Avengourou. vous appelez pour oui. défendre ou accuser Bon, j'appelle pour les deux, deux fonds de ont pas accusés. D'accord. Alors, je vous demanderai juste bien, de fait. garder le bon ton dans les accusations. Allez-y, on vous écoute. Ok. okay. Bonjour, mon frère Baï. Bonjour, Sois toi, Béni. Que, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, d'abord, pourquoi je vais vous accuser mm -hmm. lorsque j'ai appris que vous étiez devenu parce que moi, j'étais déjà content. Amen. Et j'ai reçu un message, vous m'avez fait une invitation sur votre Facebook pour dire que vous voulez m'aider. Tu es sûr que c'est elle ah, C'est ça, on à parler tout de suite là. Hein? Voilà ça. Allô Oui, oui, Est-ce que c'est elle Je peux continuer, s'il vous plaît Oui, allez-y. Continue, si. continue. Allez-y, on vous écoute. Sonny, je peux continuer Oui, oui, allez-y. Allez-y, allez allez on vous écoute. Ok. Et je disais que j'avais reçu une invitation d'abord de la part mon maman Clébailly. Et d'abord, c'est qui m'a plu, déjà, m'a évangélisé. Elle m'a rassuré que pour moi, c'était elle. Mm -hmm. Après, maintenant elle m'avait demandé, demandé, je fais quoi dans la vie et je ne vais pas cacher, je vais dire que je fais un commerce. Elle m'a dit, d'accord, mais les deux, nous de 500 000 francs. Maintenant, moi, il doit constituer, il doit d'abord contacter son avocat. Mmh. Son, Le voilà. Facebook-là s'appelait comment Le Facebook, qui vous a contacté Maman Claire Bailly officielle. Mais c'est, c'est ce je... Maman Claire Bailly, là, on vient de bloquer ici là. On a dit tout à l'heure qu'il y a un profil et beaucoup de gens. Ah, mais là, c'est tout à l'heure que, ah, c'est ah, tout à l'heure que, que vous venez d'annoncer. Voilà, mais elle se prépare. Ah, monsieur le procureur. Elle attendez, peut parler. Monsieur le oui. procureur. Madame, je veux terminer s'il vous plaît. Attendez, écoutez-moi deux secondes. Non mais tu termines, mais ça ne la regarde pas. Attendez, moi... vous pouvez m'écouter deux secondes s'il mmh. vous plaît. Même là, dans le, dans le direct, on est en train de bloquer des, des, des faux profils en fait depuis tout à l'heure. Donc, l'accusation que vous êtes en train de porter sur elle ne peut pas avoir. Elle n'est pas fondée que ce n'est pas ce n'est pas elle. Rejetée. Voilà. <rire> oui, mais Madame l'a on, on, on dit on dit voilà voilà c'est ce que comme hein. il entend. Il n'est pas le seul hein. Comme il entend parce que même s'il a coupé je sais qu'il suit l'émission. Ouais, ouais. Écoutez-moi, ce n'est pas moi et je n'ai pas d'argent. Écoutez-moi mais je vais vous lancer les Mon père est au village. Ça dit souvent même il m'appelle pour, pour 30 000 francs pour manger. C'est moi, je, je, on est beaucoup, mais on nourrit pas de temps. Des temps Il y a 500 000 à partager sur Facebook. Et puis, je répète encore. Puis, je, je dors dans la maison de location. Je ne comprends pas. Même, même les ceux qui ont l'argent, les dangodés qu'on cite là, ils n'ont jamais partagé l'argent comme ça. Même le président de la République, mm -hmm. les jouets qui ont l'argent, on prend le des jouets, mais pour moi, là, c'est tellement exagéré que je suis choqué. Mais je dis que aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur. On veut forcément m'éternir, on veut forcément que je, je prenne un coup, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais vraiment ils ont menti, Satan, tu as menti. Parce que c'est pas possible. Pendant que je suis à l'émission, il y a des moments, Claire bailli, il y a tant qui passent ici. D'autres, même après, ils créent pour créer Bailly. Non, mais même là, il y en a qui nous disent que euh, ils les ont même contactés sur WhatsApp. Euh, même pas sur Facebook, même sur WhatsApp. Non, c'est pas Facebook. Ils prennent un numéro, ils balancent comme ça. Ah, excuse-moi, je voulais jeter une telle personne et je me suis trompé C'est moi, l'artiste chrétienne internationale, Claire bailli, j'aide les gens et tu fais quoi, quoi comme activité. Et c'est le même message qui circule partout. Dès que c'est comme moi, je peux je peux décider comme ça me dire bon, 0707, 21, 21, 47. Ça peut tomber ça. sur quelqu'un. Mm -hmm. Ils font ça, ils ont une liste de, de je sais pas, qu'est-ce, comment ils font. Je, je suis allé, j'ai appelé, je suis jour à la gendarmerie. La gendarmerie mmh. que c'est pas eux. Qui est à la police, euh, police criminelle. J'ai appelé mmh. mon grand frère pour mmh. dire qu'il m'accompagne à la police criminelle. Mmh. Et j'ai parlé avec un policier. Je dois me déplacer même pour aller au plateau. Mais le problème oh, c'est que les, les, les quelques numéros, qu oui, les numéros qu'on a donné, la plupart même sont même pas encore d'Ivoire. Parce que pour les tracer même là. Mmh. Et comme Orange Moni il y en a partout au Mali, au mmh. Nigeria partout. Donc du coup, ils sont même pas ici. Et c'est grave. Ça. Je sais même pas comment on va faire. Voilà. chose est plus... est sûre, dites-vous que, dites que si c'est trop facile et qu'on vous donne de l'argent, on vous propose de vous donner de l'argent comme ça, c'est que forcément il y a quelque chose de bizarre. En je tout sais. cas, si vous Personne causez de vous de un dommage dommage actuellement dommage là, je certifie, s'il vous plaît. Voilà, voilà, certifié. Donc ni WhatsApp, ah, ni donc, Facebook. Il allait venir t'accuser comme soit, ça. Hein. Voilà. <rire> il pas les messages que vous recevez, soi-disant de cette part Madame la juge on peut continuer euh, on peut continuer ou prendre un appel. Allez-y, oui, allez-y. Allez on allez peut prendre un appel. Air, 27 225 continue. 08 200. Ils sont beaucoup appelés aujourd'hui là. Allô, oui, bonjour. Allo? <rire> Allô. Bonjour bonjour. bonjour. bonjour, maître. Vous vous appelez comment? Euh, maître Sidibé. Maître Sidibé. Vous vous appelez d'où? Abobo. Ah, De la cour d'Abobo. D'accord. Vous appelez pour défendre ou pour accuser? Pour la défendre. D'accord. Allez-y, on vous écoute. D'abord, je l'ai dit, ah, je, suis, été, été, je suis content de vous l'avoir. Merci. Voilà. Très Je suis ma soeur, le passé, c'est le passé, hein? Ok. Ah, bon. Oui, c'est ça fou ah, ça Tout le procurer. Tous les, les faux profils que les gens, les gens sont à faire, là. Nous, on a été victimes de ça. Mais Dieu merci, on a été prudents aussi. tu ouais. vois. J'ai ma camarade qui est venu me montrer une C'est même maman qui est baïla tu <rire> vois non mais Dieu Dieu on contrôle tu as compris me compris merci voilà soit à faute mm. tu as compris soit à faute ça va aller merci beaucoup merci, voilà. merci. bon faut faut l'aider aussi de <rire> rembourser là que euh... <rire> <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. <rire> 27 225 08 200 <rire> allô oui bonjour ah, madame la juge oui on n'a pas beaucoup de temps on va, on va avancer avancez. avancé. Oui, bonjour. Bonjour, madame Vous vous appelez mmh. comment Je m'appelle Divine. Comment Divine, Divine. Divine, maître Divine, vous appelez de quelle cour Je m'appelle de la cour d'Abobo. De, de la cour d'Abobo. Vous appelez pour défendre à ou bobo. pour accuser Claire Bailly Je la défense. D'accord, allez-y, on <coughs> vous écoute. Parlez vite. Eh. <rire> <rire> oui, je, veux le, je veux le dire, que, je veux le dire, en hein, cas... Il ne faut pas avoir ce que la jeune lui disait. Elle qu'à continuer de sa carrière, en cas, elle n'est qu'à avancer. C'est ce qu'elle a fait là. Elle a, elle a bien fait. Si oh, elle se sent bien de sa religion, où elle n'est où elle qu'à continuer. Il ne faut pas avoir écouté les, les antiques. Mmh. C'est ce qu'elle a dit. Merci. Tu es béni. Sois béni. On a compris. Merci. Merci, Merci Mme Mme madame le juge. Si vous permettez, on va avancer un peu. On dans y le va. Voilà. -y, on passe bien. au deuxième chef d'accusation le présent de Claire Bailly mais, mais, mais moi j'ai un petit pessimisme au cœur. parce que j'ai dit que Claire Bailly c'était la patronne du coupé décalé elle ne peut pas laisser le bateau comme ça elle a donné le relais. personne, et nous on souffre nous qu'on a vu des dansers comment allons-nous faire <rire> tu vois, donc elle peut comprendre qu'elle nous manque dans le coupé décalé non mais, non mais si il y, y a des filles mais tu nous manques oui mais je suis là mais reviens de couper le calais un peu! Non, pour le Seigneur est doux. Là où le Seigneur m'a appelé. Donc tu as choisi de faire pour toi, pour nous tu ne veux pas faire. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu es sorti du monde. Mais bizarrement, je ne sais pas si tu as enlevé camaraderie et les autres. on ne vous voit plus ensemble. Les autres artistes coupés de calais là. Dans le milieu là. Mais on ne nous avait jamais vu ensemble. Là tu ne marchais On se croisait? Non. Pourquoi avant, je vais dire dans le milieu, chacun se méfiait. Silence dans la cour! Oui! Voilà dans le, dans le, dans le coupé décalé, je vais dire avant, on se méfiait, chacun se méfiait de son ami et tout ça. Voilà à cause de ce que chacun attend, à cause de la jalousie qui existe et la jalousie est toujours est toujours dans le milieu, franchement que ça soit du côté des femmes et des hommes, mais surtout les femmes même c'est encore grave. Donc juste. Donc toi tu te mélangeais pas aux, aux gens voilà, de la chacun... Voilà, chacun tu n'avais pas d'amis dans le coupé décalé Non. Même une, une... une amie c'est femmes c'était des hommes. C'était la Rafa tout ça là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, euh, j'ai dit que tu, comme tu t'es détaché carrément de ce milieu, j'ai même entendu dire quand tu vas, même, quand, quand tu, es, tu vois boire de nuit, même ton corps tu fais gnam gnam. C'est si. Ah, euh, Clébaye. Aujourd'hui on voit les KS bloom, ils chantent pour Dieu, il a changé de vie, mais ils marchent avec eh, les païens. Nous-mêmes on joue, on joue PlayStation avec eh, KS bloom. Marche, Marcher avec Païen, païens, ce n'est pas ça le problème. Si tu ne marches pas avec le païen en ce moment ton évangile va où moi je marche avec les païens. j'ai des amis musulmans. Uh -huh. C'est pas, pas ça le truc. Parce que la, la vraie mission, c'est ça. C'est marcher avec eux, mais il faut les annoncer l'évangile. Il faut les parler de Jésus. Il faut qu'on sache, sache qui est ton Dieu réellement. Quand tu sers Jésus-Christ, quand tu sers, quand tu prends la décision, on va dire, quand le Seigneur t'appelle, il faut assumer que toi, ton Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne dit pas Dieu comme ça dans le billard parce que tout le monde a les Dieu. Mais quel Dieu oui, je suis Jésus-Christ. Maintenant, 15 ce Marcher avec les, les païens, que ce soit les artistes païens, mmh. c'est pas, pas grave ça. Non, mais, mais, tu peux faire aussi parce que si tu veux les emmener à Dieu, il faut rentrer dans le monde. Comment ça Je comprends Aller dans un bain, maquis Non, mais pas forcément bar, maquis, mais, mais c'est tout, tout. Je dis, euh, les artistes aussi euh, qui sont encore dans le monde, tu peux ah oui, les côtoyer. La dernière fois, je suis parti voir va... si, le monde là. Oui, pour lui demander pardon, justement. Causer, parce que ça C'était déjà passé. Euh, Est-ce euh... que, est que vous allez dans les concerts Là, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a, il y a Beno. Serge Beno Est-ce que vous allez dans les concerts Vous vous êtes concilier de, de non, non, je ne peux pas. Mais pourquoi mais Parce que ce n'est pas mon monde là-bas. Mais il y a les enfants de Dieu là-bas qui les Non, là-bas, ils n'entendent pas. Non, vous pouvez aller chanter là-bas. On là ne peut, peut pas donner le micro pour dire que l'évangile. Si, si on me dit, viens, tu vas annoncer l'évangile, je vais partir. Mais pourquoi mais vous allez KS dans la Bloom... rue pour aller annoncer l'évangile dans dans dans Attendez. Je la rue n'appartient à personne. Oh. Euh, quand euh, KS Bloom, par exemple, va, euh, on l'a vu, euh, je sais pas, au concert de Didi B, par exemple, euh, ou dans d'autres dans, dans concerts, euh, est-ce que du coup, vous estimez que ça ne va pas avec... Avec, sa foi, je, avec son appel. Non, avec son appel. Non, ça voilà, c'est 15 long. bleu. Et j'aurais bien voulu, honnêtement dire moi, mes conseillers, j'aurais bien voulu que quand il a ces gens de plateau, qu'ils parlent de Jésus. Il ne suffit pas de chanter puis partir. Moi, je suis évangéliste. Quand j'arrive, avant de chanter, moi, je dois parler de Jésus. Mmh. Voilà. Mais ici, l'invité attaque à On artiste. le voit, on le voit, enfin, ça se fait dans, dans, dans quand même beaucoup de concerts. Moi, je suis parti au, au concert de, on était pas, on, euh, au concert de Desbordeaux, il euh, y a une prière qui a été faite, euh, avant. Par concert, Onel Mala. Euh, Voilà, par Onel Malat. Euh, onel Mala, par fait. exemple. Il est allé au concert euh, de Bordeaux, tout, il a l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Oui. Que si oui. je suis invité. Mm -hmm. Là, Onel Malat, il a invité Onel Malat, mm -hmm. viens faire une, pri une prière. Mm -hmm. Si je suis invité, je vais partir. Si je suis invité comme ça, là, mm -hmm. je vais partir. Maintenant, viens, tu vas chanter. Vous Me permettez que j'annonce l'évangile, mais on va pas t'arracher le micro si tu annonces l'évangile quand même. C'est toi qui les On te donne le micro. Non, non Écoute-moi, pendant que j'entends oui. de parler, on peut, on peut te mettre la musique. Non, mais, non, mais tu mais peux dire ça... j'ai quelque chose à dire. Tu es que les C'est ce que j'entends de nous dire. Est-ce hey, que tu connais quelqu'un qui mène mmh. J'ai quitté ce milieu. Ne veulent pas pendant qu parle que, de pendant Dieu. que tu parles. Non, je sais pas s'ils veulent pas, mais pendant que tu entends de parler, on peut te couper. Vous, mmh. pensez que, vous pensez vraiment voilà. qu'avec tout ce que vous représentez, euh, c'est-à-dire qu'en en, en ancienne chanteuse de Coupé-Décalé, aujourd'hui euh, euh, reconvertie, vous pensez réellement que, que les gens oseraient vraiment vous couper Ah bien sûr, les gens peuvent le faire. Mmh. Bien sûr, les gens peuvent le faire. Et puis on a dit non, j'ai pas fait exprès. Tu puis c'est fait, c'est fait. Et des fois, tu entends ne parler, plus, les gens te mettent la musique, les gens n'entendent plus. Je pense que peut-être pour des pour des artistes peut-être pas connus ou moins connus, <rire> mais vous pensez que vous avec la, le, le statut que vous avez, ça ça se ferait quand même. Ça peut se faire. Oui. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas dans des concerts qui ne sont pas dédiés à Jésus. Si si tout ce si, eh, Comment ça s'appelle? Benoît me dit, Bailly, j'ai besoin que tu viennes viennes donner ta prière. Je veux partir. Mais Est-ce qu'ils euh, savent que vous seriez prête à aller euh, chanter et euh, prier euh, euh, sur leur concert? Bah, je, je, pense, je pense que, service, que je, suis, je suis open mais bon, je Donc il là, là, n'y a pas de problème Non, si il n'y a pas de problème s'il m'appelle mais, mais un coin où il n'y a pas de bière Où il n'y a pas de bière Oui, oui oui bon, Généralement, de les concerts, il n'y a pas de bière hein, Sauf s'il y, voilà. y a des sponsors euh, voilà, Souvent on fait les choses plein air Et voilà. puis il y a des biens sponsors C'est ce que je ne comprends les gens, pas Maman un moment, les, moment que les baillis va dans la rue, dans les marchés Pour aller prêcher Oui on va vous, oui, mais la, vous la, la la rue a appelé là-bas. Oui, vous, vous allez parce que. La rue, ce n'est pas le conseil Oui Je sais, mais vous allez parce qu'il y a des âmes oui. appelées à Jésus. Oui, parce que mais là-bas, où il y a le coupé décalé, il mm -hmm. y a des âmes aussi qui sont perdues, qui ont besoin, peut-être qu'à travers. Parce que là, on voit tu brilles. Que... <rire> Quand ils vont voir ça, ils vont dire non, dans Jésus, on peut briller, mais, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est un conseil de quelqu'un, la payer sa salle. Tu ne vas pas débarquer là-bas et puis arracher le micro à quelqu'un pour dire Alléluia. Tu comprends Il y a mmh. des vigies, il y a un protocole, il y a tout ça. Mmh. Tu ne vas pas aller débarquer là-bas par la force et rentrer dans un concert pour dire Bruno, mmh. je suis venu me parler. Si on t'a pas invité. La rue comme ça, ça n'appartient à personne. Donc, Donc si vous avez alors... reçu une invitation d'un artiste de ce oui. concert, vous irez. Et là même, où je suis là. Si Benoît dit Viens, tu vas parler de Jésus, tu à son concert. Je m'en vais, je parle de Jésus, je chante. À, je, à la je condition, c'est que tu parles de Jésus d'abord. Oui. Avant de chanter. Oui. Mais dans tes chansons, tu parles déjà de Jésus. C'est pas, pas répétitif Pour moi c'est pas suffisant Parce que la musique la musique de Jésus on la joue dans les maquis dans les, maquis, dans les bars non on est pas parti de faire concert, on n'est pas parti d'écouter prêche Non, mais bah, bah, voilà ah Moi je suis évangéliste, donc je ne peux pas chanter sans parler Mais, mais, mais, mais vous pouvez prier à, au, au début du concert Bien sûr Pas je... forcément prêcher Non pas prêcher Tu sais, parler en deux mots pour dire que mon frère Donne ta vie à Jésus là mmh. Ça ça mmh. suffit Pardon ça me suffit de, de, de lancer l'évangile. Seulement moi. ça. Voilà. D'accord. D'accord. Après, toi, on a vu quand même Vécho Las oui. qui, qui s'est donné... Il s'appelle Frère Hervé maintenant, c'est ça Oui. Frère Hervé, maintenant, il y a un homme même. C'est s'appelle Olivier aussi. Il oui. euh, qui s'est donné, j'aime beaucoup. Uh -huh. euh, Est-ce que tu penses que tu es pour quelque chose dans, dans leur choix, leur décision de laisser la musique qu'ils faut et de, de chanter désormais pour Dieu Non. Est-ce que tu as influencé je... tu, tu les as appelés, tu les as eu Non, que... non, je peux être un déclic. Tout simplement, mais celui qui appelle, c'est Jésus-Christ. Tout ce que je dis dans le milieu, tout ce que j'annonce comme l'évangile, ce n'est pas moi d'aller tirer. Je, je n'ai pas cette force-là. Parce que même moi-même, je suis venu à Christ, ce n'est pas par moi-même mes propres forces. Pourquoi Parce que quelqu'un, tout va bien chez toi, tu fais ta musique, tu as tes petits gombos, tu as tes pointets, tu as tout. Tu vois les loups trucs mm -hmm. fait, là loups mm -hmm. trucs. Je vais laisser pour venir servir Dieu quelque chose, m'a pas appelé là-bas. C'est Tu comprends mm -hmm. C'est selon l'esprit de Dieu et la force que le Seigneur m'a donnée, je suis venu servir. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, viens, moi, je compte sur quoi mais moi, je t'annonce l'évangile. Vous mm -hmm. dit de là où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mm -hmm. Donc, ce qui concerne les euh, Vécho, Vénom, mm -hmm. si moi, ma conversion, on va dire, les a aussi euh, fait un déclic pour mm -hmm. le faire, je suis, je suis, je suis heureuse. Donc, j'imagine le ciel. Mais la force de quitter, c'est Dieu qui l'a fait pour eux. C'est ce ce une décision personnelle d'avance. Exactement. Monsieur le procureur, on va Mais... partir pour une courte pause. Surtout, ne bougez pas, on arrive juste après ça. Hmm. Hmm. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléphone. Es yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Non, non, non, non, non. non, non, non. Vous avez... Vous avez... C'est pas moi qui ai créé un affaire de cuir dans le pays là. Il y a des gaïs, mon propre maison. Ils ont des haches. Chercher mon propre maison, uh -huh. mon propre tassoir, il dort bien, uh -huh. il mangeait bien, il y a congérateur, uh -huh. il y a frigolation. Non, non, non, il y avait, non, il ne pas encore. Ah, un service. À quel mais moment avait, tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, voilà, après il y il avait 98. envie de le voir, il me disent que quoi Si il me un bonjour. Voilà. Je réponds. Oui, mais, oh, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami mais les sont, une grande langue oui mais voilà. après on va pas parler d'une émission en français en baoulé c'est ah, pas une nouvelle tu vois, Donc, euh... elle était accusée de séparer les couples un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate.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 Mais arrêtez de mentir au téléspectateur! Non, non, non, attendez! Non, attendez. Non. Non. A... C'est pas moi qui ai créé affaire de cuire dans le pays là! Il y a déjà gagné mon propre maison! Ils ont déjà cherché mon propre maison! Mon propre tassoir, ils dort bien! Mm -hmm. ils mangeait bien! Il y a congélateur Il mm -hmm. y a frigolation! Mm -hmm. Non, non, non, il y avait. Non, il m'a pas encore. Ah, c'est moment tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, après voilà. Il y avait envie de le voir. Il me ce que quoi Si il me un bonjour. Voilà. Je, je réponds. Oui, mais, oh, mais, mais en peux. baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Hein. Oui, mais voilà. après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est ah, pas la nouvelle okay. du soir. vous sur Trace FM. Vous êtes de retour dans Accusé, levez-vous pour le procès de Claire Bailly. Monsieur le procureur, oui, madame, donne la madame. parole. Merci madame. Euh, Claire Bailly, c'est vrai, on te voit, tu, tu es chic, hein, tu, tu, tu, tu, tu, tu, c'est vrai, tu portes plus sexy, mais tu laisses, tu laisses pas aussi. Hein. Mm -hmm. euh, les, les petits cheveux mm -hmm. jolis, petits crayons, tout ça là. Et, et, tout ça, c'est pas de le monde, c'est pas pas mondé mm -hmm. Vous savez, parce petit gloss, petit fond de teint, mmh. tout ça, c'est mondain un peu. Non, non. Tout est grâce en fait. Et mmh. comme je le dis, c'est dans la manière de le faire. Et aujourd'hui, Claire Bailey, comme je l'ai dit à l'âge, je suis plus dénudée. C'était mmh. ça mon truc. Mmh. En fait, je, je suis une personne connue, mais quand je me montre, je suis dénudée. Quand je me montre, je suis, on va dire, en train de montrer une vie que, en réalité, je sais ce que je fais pour avoir plus. Donc, euh, je pervertissais quand même la jeunesse. Quand c'est comme ça, tu, tu, tu, tu, tu, tu les dans un autre sens, mmh. croyant que c'est ta musique seule qui te donnait ça. Mmh. Je parle de moi, parce qu'il y a d'autres qui, qui, qui vivent vraiment de leur art. Mmh. Voilà. Donc, euh, on en connaît aussi, hein, des femmes qui avec la musique et tout ça, qui sont mariées dans le coin, mais moi, Claire Bailly, depuis puis les cadres qui était à cause de ce qu'on le m'a tu vu, et tout ça, Dieu se sait ce que je, je faisais. Donc, du coup, euh, venir à Jésus ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre chic. Non. Ah <rire> parce on nous a dit que femme ne doit pas montrer ses cheveux <rire> Vous devez attacher, vous devez pas mettre ce que, mèche C'est ce que que je... ça, ça, le monde Quand je suis arrivé nouvellement, c'est ce que je faisais aussi hein, Parce que je viens ah. d'arriver dans un village Donc je mettais mes foulards et tout ça Mais le Seigneur n'a pas dit ça Parce que, mine de rien, regardez par exemple le micro dans lequel je parle Je ne sais même pas qui l'a fabriqué Ça. Mais tout est grâce C'est pour ça quand on se lève le matin, il faut prier mmh. Même le véhicule dans lequel tu es monté mmh. C'est qui mmh. qui a fait avant de faire ce véhicule Il mmh. est dans mmh. quel registre, les dans quel mmh. groupe des sectes mmh. Peu importe, je vais dire, il est en Jésus, il est mmh. dans mmh. tout ce qu'on peut citer, les vaudous, les mmh. mais tu es dans le véhicule. Mmh. Tout est grâce. Mmh. Pour toute personne qui, qui, qui ne veut pas, on va dire, marcher sur cette terre, va en brosse. Mmh. Elle dit, en plus ça là, là. Mmh. tu attaches euh, euh, un fait de banane, tu manges tes trucs, tu repasses sur la voiture. Qu'est-ce que tu penses des filles par exemple qui arrivent à l'église? Parce que peut-être c'est pour ça que y a beaucoup qui ont peur de donner leur vie à Jésus oh, parce ouais. qu'elles pensent que c'est l'esclavage. Uh -huh. euh, tu, tu donnes ta vie à Jésus, Et puis, tu, tu, tu ressembles, tu te ressembles à, à Rihanna, tu reviens tu <rire> à, à autre chose dans, dans la fait de je suis en Jésus mais je suis vilaine. Ça, oui. c'est bizarre. Oui, mais il, y eu, il y a eu une témoignage d'une fille qui s'appelle Nounakan Edith sulier mm -hmm. qui faisait des vidéos sur, euh, à, à, à l'époque sur les réseaux sociaux où elle était dénudée. Mm -hmm. Arrivé à un certain moment, elle s'est mise avec. Euh, elle, a, elle a rencontré Jésus. Elle a même épousé un pasteur. Mm -hmm. Mais elle a dit qu'elle est revenue dans son, dans, dans son ancien monde. Mais elle était pire. Elle est devenue pire. Qu'est-ce qu'elle faisait avant Parce que dans, dans l'église. Elle ne pouvait plus s'habiller, elle ne pouvait plus se maquiller. Elle était très vilaine et elle n'a pas aimé. Elle a fait une dépression et elle est revenue. Elle a, elle a doublé. Donc, okay. qu'est-ce que tu penses de ça Quand on dit oh, que tu vas à l'église, oh, tu ne dois plus porter mèche, tout ça là. Ok. Non, on va dire on va dire quoi Une chose est sûre. Ça dépend de... On va dire... Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de religions. Mais la Bible est claire. La Bible est très claire. La Bible n'a pas dit, il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas porter cela, il ne faut pas porter ceci. C'est vrai. Une femme doit pas porter habit de garçon Mais mm un -hmm. pantalon que tu portes Ça doit être un pantalon de femme Il y a des pantalons qui sont faits pour les femmes Mais tu laisse tu peux un pantalon de garçon Tu commences à qu'il dit Donc chaque chose a mmh. voilà, ses truc Mais le fait qu'elle parte là-bas y a, y a, Les gens peuvent être ense mal enseignés aussi C'est ça. Les gens ont la doctrine aussi Les gens bloquent tout Dieu dit, Dieu dit, oh pourtant cette personne tu n pas Le seul qui est parfait il s'appelle Jésus Christ Et mmh. il a déjà payé le prix pour nos fautes Et pour nos péchés donc, quand tu viens à Christ et puis quelqu'un compte ça te dit, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Mais on a un Dieu qui est un Dieu de révélation. On a un Dieu qui nous convainc un Dieu qui nous enseigne. La Bible est tellement claire en dans tout, dans toutes choses que notre Seigneur a tout payé. Mm -hmm. Et nous, les pécheurs, ils nous aiment, mais ils n'aiment pas le péché, n'est-ce pas? C'est ça. Mais venir à Christ et puis être dénudé, le, le corps du temple, le mm -hmm. temple de, de, de Dieu, c'est dénudé, il dit non. Aller toucher un feu étranger, il dit non. Adorer notre Dieu que lui, il dit non. Mais à part ça, Bien te n'y Je n'ai pas eu quelque part où il a dit ne te vêtis pas bien. Non, mais dénudé, là, est-ce que ce n'est pas le cœur qui compte non. Finalement. Est-ce que Dieu ne regarde non, pas le cœur que la barre... Parce que là, là, quand Merci, vous parlez, Caprice, le... Caprice, <rire> Caprice, sur ce plateau, elle ne s'habille pas, hein Non, mais c'est, non, il, il aurait un temps. où oui, mais si elle décide, c'est son corps à elle. hum mm -hmm. Le Jour le Seigneur va se révéler à elle, elle va, elle va décider ce qu'elle qu veut. Mm -hmm. Mais n'empêche qu'elle caprice à elle, qu ça y, a, ça y a tout, et est, tout, est en dénudée, mais quoi, le Seigneur l'aime, elle, elle peut aller à l'église. Voilà, voilà. c'est ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. Maintenant, quand toi tu vas avec quelqu'un, par exemple le monsieur qui l'a vu et puis elle a accepté, ça, ça, elle était convaincue. Elle était convaincue et c'est pour ça qu'elle a laissé le monsieur, mm -hmm. le, euh, le pasteur, elle est convaincue et puis elle continue. La foi, on dit, ça vient de ce que tu entends. Mm -hmm. Tu comprends Donc, ce qu'on lui a enseigné, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Moi, comme je disais, quand je suis arrivé, en tant que chrétienne, ce que je voyais avant et tout ça, mais le Seigneur est parti au-delà. Il m'a révélé moi-même. Personne ne m'a dit, non, on pas si. Toi-même tu es revenu. Non, toi avant, sûr, tu t'attachais les foulards aussi. Bien sûr, on m'attachait même un peu. On peut dire, ah, es c'est des légitime. bizarre hein? <rire> Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on nous a montrées avant. Mais je mmh. dis que l'évangile d'aujourd'hui, regardez, moi aujourd'hui, ma, ma plus grande joie est que depuis que je me suis convaincu à Christ, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, malgré la vie qui mène, sont attachés, accrochés à Dieu. On voit beaucoup plus de jeunes aujourd'hui à l'église. Et c'est le, voilà. le plus grand miracle que je pense que le Seigneur a fait en, en, en m'appelant dans, dans, dans, à lui. D'accord. Oh, on, ouais. on sait que tu as quitté ce milieu Clébaï pour une vie rangée. Ce n'est pas facile. Oh. Il y a ce qu'on appelle les rechutes. Est-ce que tu as eu des rechutes où tu es retourné non. dans le monde, arrivé à ce moment Tu as eu des coups de faiblesse et tu es retourné Non. non tu n'as pas eu ça <rire> Je ne pas retourné. Il y a les tentations, c'est vrai. Oui mais, tentation, tout ça. oui, mais Dieu me donne la force. Tu n'as jamais tu... succombé Non. <rire> Dieu Parce que nous, pense. quand on s'en va à l'église un peu Le lendemain, on, on, on va un peu au matri Pour tuer, <rire> après on revient Seigneur, pardonne-nous, tu sais qu'on nous a blagués Quand enfin, tu n'as pas fait ça Non. Mais quand tu quittes, tu es habitué aux au boîtes de nuit oui. Au sexy, un coup comme ça Oui, c'est tu... pour, pour ça que je dis, le Seigneur a pris la peine de me donner le dégoût Parce que quand tu as le dégoût c'est mmh. différent de oui, Je n'aime pas tant, mais tu décides. Voilà pourquoi on ne peut pas décider. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est le Seigneur qui te donne ce dégoût. C'est le Seigneur qui te donne la force d'abandonner certaines choses qui sont vraiment difficiles, qui sont accrochées. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens demande la force à Dieu et compte sur le Saint Esprit. Parce que quand tu comptes sur Dieu, tu peux y arriver. Mais quand tu comptes sur ta, ta propre force, tu, tu ne peux pas, pas arriver. Aujourd'hui, ah oui. tu es pasteur, tu es évangéliste. Oui. Tu pries pour des gens. Oui. Euh, comment les gens te regardent dans la rue quand tu es évangélisé mmh. Ils sont étonnés. Ils sont, sont étonnés. La plupart, c'est des filles musulmanes, des filles là, qui vont dans les rues, qui viennent souvent même s'aimer. Mais est-ce qu'elles t'écoutent Parce que sont... les gens marchent, marchent. Toi, tu t'en parles, parles dans la rue. Toi, ils... En tout cas, quand moi je vais prêcher, ils s'arrêtent. Ils t'écoutent Ils s'arrêtent pour m'écouter. Tu as oui. gagné des âmes à Dieu comme ça Beaucoup. Beaucoup Beaucoup, oui. Beaucoup, euh... Euh, beaucoup de personnes m'appellent de l'étranger. Tu t'en priais pour les à... gens à... Oui. Mais pourquoi je... tu n'as jamais pas prier pour, pour Vital <rire> <rire> Vital a vital, déjà euh, avoué qu'elle euh, qu est chrétienne. Déjà, je suis oui, mais il faut aller ça. prier pour elle aussi. Mais prier pour quelqu'un qui a accepté Jésus. C est, c est, mais c'est cette... l'affaire de dénuder, là, tu parles là. Elle aussi, Dieu elle, va, elle est dénudée. Dieu, Dieu va le faire. Ce n'est pas à moi de la convaincre. Mais toi, tu peux l'aider. Ton expérience. Non. Parce que moi, moi on ne m'a pas forcé. Moi, on ne l'a pas forcé. Tu peux lui parler. Est-ce si que tu lui as parlé Non, est ce que, que j'en ai dit. À moi, on ne m'a pas dit ça pour dire, arrête de te dénuder, arrête. Mmh. Non, j'ai accepté Jésus-Christ. Et le Seigneur, oui, le Seigneur m'a convaincu de tout laisser tomber. Mais Makoso dit, il est le président des pasteurs évangéliques toi tu es, tu es, tu es pasteur euh, donc c'est ton président Makoso tu le reconnais ou tu le reconnais pas <rire> oh, Makoso c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup ici il dit euh, pour le moment je n'ai pas sa carte donc tu n'es pas dans l'organisation de Makoso normalement je n'ai pas encore entré pourquoi, pour, moi, je, pour, mais pourquoi le, non, pour le moment pas, mais pour moi, je, je me considère encore pour l'instant je n'ai pas encore d'église je me considère pour l'instant comme euh, pasteur c'est vrai mais je suis en train d'apprendre au pied de mon père spirituel actuellement je suis plus évangéliste suis je, je, je, je, je, en tant qu'évangéliste plus. parce que être pasteur, si tu as ton église, toi même tu, tu fais entrer. quand je vais voir mon église mais toi même, Marcosso, qui est votre président des pasteurs évangéliques, il sent dans le primude, il sent dans des soirées où il y a l'alcool, et puis il est là-bas. Mais toi qui n'es pas, votre président, ça va, toi tu ne vas pas. Non, ça c'est lui, ça c'est sa décision, ça c'est lui, sa conviction à lui. Et je le dis toujours, quand je fléchis genou, Seigneur, c'est un oin. La plupart de tous les oins qu'on peut critiquer, qu'on peut insulter, qui sont vraiment hors, même peut-être, de la parole, c'est de fléchir genoux pour eux et prier. Parce que ce n'est pas un nous de décider, comme je le dis. Personne n'est Personne n'est juste pour, mm -hmm. pour, pour juger et condamner un un de Dieu. Mm -hmm. Donc pour moi, quelle que soit la manière dont il fait ses failles, c'est vrai, tu peux, toi, ne pas aimé. Hum. Moi, je peux ne pas aimer, mais qu'est-ce que je peux faire Je peux pas m'asseoir là pour dire, bouh, je le condamne. Non, toi, tu n'es pas bien, toi, tu n'es pas bon homme de Dieu, toi, tu n'es pas ceci. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais ça. Tu mon reconnais qu'il y, le... oui. qu y a des faux hommes de Dieu aussi mais dans la, votre domaine ça sera la dernière question, s'il vous plaît. Tu reconnais qu'il y a des faux hommes de Dieu aussi dans votre domaine. Mais la Bible a été claire. La Bible dit, euh, euh, il y aura, il aura des faux et des, et des bons. Mais vous, vous, vous qui connaissez les faux et les bons, là, si vous ne dénoncez non, pas, moi, pas. Moi, je ne connais pas bon, les faux et les bons. Si vous ne dénoncez pas certaines choses dans votre milieu, comment vous voulez que le peuple ait les yeux ouvert pour voir qui est bon qui est faux. Non. Et ce le, sera le, la dernière ah, C'est comme si, vous, si, si vous êtes complice. Non. Vous voyez, faut vous dire, on, on, on critique pas l'homme de Dieu. Non, le, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur peut tout faire. Un être humain ne peut pas. Lui seul, peut tout faire. Ah. Lui seul, peut tout faire. D'accord On doit compter toujours sur lui. Très bien. Votre réquisitoire, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Mon réquisitoire, c'est de demander à, à Claire Bailly, aujourd'hui, pasteur Claire Bailly, de partir. Et pas dans le monde, mais d'aller prêcher aussi, là où il y a des âmes égarées. Dans les boîtes de nuit, on a <rire> nos petites sœurs qui, se, qui sont dans des situations bizarres là-bas. <rire> Elles ont besoin de... de, de... Bailly, si elle parle, peut-être qu'elles vont comprendre. Mais si y a un pasteur lambda, peut-être qu'elles ne vont pas comprendre. Pour l'amour qu'elles ont pour Clébahi, elles peuvent être amenées. Il ne faut pas qu'elles ferment son cœur à aller dans ce coin là <rire> Jésus-même, il partait <rire> chez les païens pour prêcher. Pourquoi les nouveaux chrétiens ne veulent pas aller chez les païens pour aller prêcher mmh. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh, Donc, je lui demande d'aller même dans les boîtes de nuit pour aller prêcher la bonne nouvelle. Merci, monsieur le procureur. Vraiment. Madame l'accusée, oui. allez-vous un dernier mot euh... Oui, oui. Je vais, je vais, pas, je vais vite faire revenir mm -hmm. sur ce qu'il a dit. Euh, concernant les boîtes de nuit, les maquis, je ne peux pas. Je viens de là. Donc si je vais là Tu as peur de, de retourner là-bas oh, Monsieur le procureur, ah, Excusez-moi, excusez si excusez madame. Hormis oh, ça, hormis oh, ça, pas que j'ai peur. Mais aller là-bas, c'est, c'est, c'est, on va dire, c'est tuer la foi de beaucoup de personnes. Vous savez, il y a d'autres personnes qui arrivent à Christ à cause de la conversion d'une personne. Et à cause de ta manière de marcher. Il y a des gens qui n'ont pas la foi que toi tu as. Dans le fait de me voir dans un maquillage, on va dire, elle est retenue. Ils ne vont pas comprendre que je suis venu parler de Jésus à quelqu'un. Parce mmh. qu'il va te donner son micro en train de la cour. Tu vas venir expliquer quoi. Ils se disent que tu es venu faire la même chose qu'eux. Mmh. Donc il y a des coins où nous, les gens connus comme nous, comme ça, on ne doit pas arriver. Mmh. Pourquoi Parce que ça a, fait, ça a donné autre chose ça, mauvaise ça, Un mauvaise image voilà. mmh. Et tu, vois, tu as de l'impact sur des personnes Donc il y a mmh. des coins qui ne font même pas arriver mmh. Mais il y a des chrétiens qui sont là, qui sont évangéliques, qui sont inconnus Qui peuvent aller dans un bar, parler à une serveuse, parler à une fille Pour dire ce que Jésus t'aime et tout et tout Lui il boit son coca, il y en a Il y en a qui sont mandatés pour ça mmh. Et je suis d'accord avec toi que dans ces coins on doit aller aussi parler Mais c'est pas les gens comme nous là nous sommes connus Parce que les gens ne vont pas comprendre Les gens vont tout de suite voir ce qu'ils voient mmh. C'est l'homme, c'est Dieu qui connaît le cœur mmh. Mais l'homme lui voit, il croit ce qu'il lui voit mmh. Et si quelqu'un m'a vu dans ces gens de coin Il va dire, oh on savait, oh on savait, oh on savait oui, Vous savez, même quand je commence même à danser on vient revenir à couper des calons Pourtant, je suis de les danser Vous comprenez Ah, ah donc tu ne pas, ah, il voilà. que tu danses plus voilà. Pourtant Non, pourquoi je ne veux pas que je danser. Je vais danser. C'est ah, les règles, il n'y a pas à montrer. Mais tu préfères les rêves, si <rire> les <rire> rêves <rire> pour, le le pour le Jésus. Le les fait. rêves pour <rire> Jésus. Monsieur le procureur, Jésus un peu. Donc, donc mon, mon mmh. dernier mot à, à, à, à l'endroit de tous les auditeurs. Écoutez-moi, j'ai dit l'autre fois, hier où j'étais à une mission, j'ai dit, m'en est ton plus grand miracle, qu'est-ce que tu veux? Ce que j'aimerais, c'est que. Quelqu'un ne parte pas de ce monde sans connaître qu Jésus-Christ. Quel Amen. que soit ton argent, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit ce que tu es, je t'en prie. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. La Bible était claire dans le livre de, de, de, de Jean 3.16. Excuse-moi, que Dieu, euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ait la yep. vie éternelle. Amen. Mm -hmm. Voilà, ne périsse point. Donc C'est tellement clair et je veux, moi, bon c'est mon souhait, ça ne va pas forcément être le cas, mm -hmm. mais que toi qui m'attends, si tu m'as une fois aimé, si tu sais que j'étais clair, bah j'ai déménager dans quoi tu vois ici, d'une manière ou d'une autre tu m'as connu. Si je te parle du Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il est réel. Alors dans ta vie à Jésus. Il y a quelque chose qui te manque. Tu peux tout avoir, mais Jésus-Christ te manque. Il sait qu'il va faire quelque chose d'autre dans ta vie. Doublement. Et... C'est ça mon message. Amen. À toute la jeunesse, surtout. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu Amen. bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent, de près ou de loin, ceux qui prient pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et arrêtez d'arnaquer les gens pardonnés. Ce n'est pas moi. Ah, ils sont mmh. venus encore. Ils sont venus C'est voilà. yes. facile. Merci beaucoup. Coup, Merci d'avoir accepté vais, de venir dans cette émission. Je n'ai pas fini, je, je n'ai ouais. pas donné mmh. mon verdict. Mmh. Mmh. Oui, oui, madame. Du oui, coup, je vais donner mon verdict et je vais, euh, je vais vous condamner. Voilà. Je vais vous condamner Alors euh, je ne suis pas d'accord avec les revendications de monsieur le procureur Car en effet je pense que ce n'est pas votre place Dans les maquillés, les boîtes de nuit etc Par Chut. contre euh, je vous condamnerai à prendre peut-être attache Avec vos anciens collègues du Coupé-Décalé euh, Et à venir prier et chanter au moins au début de certains concerts euh, De vos anciens si, si, collègues Voilà donc ce sera la condamnation que je vous donnerai en ce samedi Merci. Voilà. Et à conseil de ça, Benoît, elle peut commencer là-bas. Hein. Elle peut commencer là-bas. Ben, donc Serge Benoît, s'il vous plaît, il y a <rire> ça qu'il va accepter. Benoît, l'aime aime hein. Oui, je, mais je pense que tous ses anciens collègues, et justement j'aimerais dire en même temps à ses collègues, que ça serait une, br... une belle preuve d'amitié. Oui, Justement, que de montrer qu'ils aiment le Seigneur. Non, aiment Dieu. Non, mais au-delà d'aimer Dieu, de soutenir aussi les choix qu'elle a fait aujourd'hui, ou que... Peut-être d'autres feront demain. Voilà. faut pas partir. faut pas partir. Les qui font qui font l'habiter à là-bas. Si mais j'ai parti. Même les Même C'est de l'eau même que j'ai besoin. C'est lui même. qui vais partir là-bas. C'est lui. Je vais partir là-bas. En tout cas, vous avez suivi. Accusé, levez-vous et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procès. En attendant, ne bougez pas. Il n'y a rien de mieux ailleurs. Bon week-end. Sortez. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Vous avez suivi « Accusé, levez-vous » sur Trace FM.